Je reprends au nom de Georges Mumbere, je suis expert scientifique junior en bois et énergie pour code de Sifo. Nous intervenons en RDC, dans la province de La Chopo, sur l'axe qui mène vers la réserve à biosphère de Yangambi. Nous intervenons sur deux axes. Euh, du côté rive gauche du fleuve Congo, nous sommes sur le secteur Yalikanjayanonge, dans le groupe Mayanonge. Et du côté rive droite, nous sommes dans le secteur Tuhumbo, le groupe Mayawenda et le groupe Mayelongo. CIFOR a réussi un financement de l'Union européenne pour l'exécution du projet GML. Le projet GML qui est le gouvernance des paysages multifonctionnels. Ce projet consiste à développer et tester des options de gestion durable des chaînes de valeur du bois énergie. La ville de Kisangani et ses environs ont besoin d'approvisionnement en bois énergie puisque la ville est constituée de près de 2 millions d'habitants. Les bois énergie constituent la principale source d'énergie pour la population urbaine et périurbaine. La production de Makala est fortement liée à l'agriculture Bréli et met en péril les forêts naturelles et particulièrement à la réserve biosphère de Yangambi. Dans cette option, le projet travaille avec les producteurs de bois énergie pour les initier ensemble à tester des options de gestion durable de bois énergie. Ils ont été sensibilisés sur la problématique bois-énergie. Ensemble avec le projet, ils ont fait la cartographie participative. Cette cartographie permet à représenter les différentes unités paysagères dans les terroirs des villageois. Ainsi, à l'issue de cette sensibilisation et après la cartographie participative, les communautés s'engagent à mettre en place les pépinières villageoise à production des acacias pour le bois énergie. Ces pépinières seront répliquée dans les plantations ou dans leurs champs à un système agroforestier. Parce que les communautés locales abandonnent leurs zones de champs après avoir utilisé la quasi-totalité de leur fertilité pour abattre encore les arbres dans des zones naturelles afin de produire et les makalas et leurs cultures vivrières. D'où la nécessité d'associer les cultures vivrières aux acacias afin que les acacias puissent restaurer la fertilité du sol et cela pourra pérenniser la présence paysanne dans la zone. Et au même moment, les acacias augmenteront euh, la fertilité et augmentent par conséquent la production agricole dans la zone d'intervention. Les producteurs sont organisés en associations. Ces associations c'est pour permettre de mettre à place des meilleures pratiques dans la gestion durable de bois énergie et aussi de diffuser les méthodes et les techniques de mise à place des acacias et pérenniser les activités de bois énergie. Les zones ciblées ont été les villages qui sont très éloignés de la zone euh, de la production de bois énergie, où les bois énergie semblent être rares et ainsi causer le déficit au niveau des revenus des ménages. D'où le projet a besoin de restaurer la biomasse pour la production de bonnes énergie et augmenter les revenus à travers l'amélioration des sols pour une bonne production de critiques vivrières. L'objectif final, c'est de réserver la zone à réserve à biosphère par la pression humaine, c'est-à-dire réduire la présence humaine dans la zone à biosphère de Yangambi et augmenter les revenus des ménages ainsi qu'améliorer le niveau de vie de cette communauté. Merci.